Voici comment remettre un document manuscrit dans un devoir Teams, à l'aide d'un cellulaire ou d'une tablette. Sur le App Store ou le Play Store, il faut rechercher l'application gratuite Office Lens. On la télécharge et on l'installe. Une fois prête, on lance l'application. Lors de la première ouverture, il faut autoriser l'accès au fichier et dans les fenêtres de bienvenue de l'application, on clique sur « Ne pas envoyer de données facultatives ». L'appareil photo s'active. Il s'agit de prendre la photo des notes d'examen ou de calculs manuscrits qui doivent être fournis dans le devoir. Ensuite, on peut recadrer le document à l'aide des points autour de l'image. Une fois le cadrage terminé, on clique sur « OK » et la fenêtre de conversion s'ouvre. La première chose à faire est de mettre un titre au document. Ensuite, on sélectionne le format de conversion. Pour les devoirs dans Teams, il faut choisir le format Word. Lors de la première utilisation, l'application demandera de se connecter au compte Office 365 pour déplacer les documents dans son OneDrive du cégep. Lors des utilisations subséquentes, cette étape ne sera pas nécessaire. Pour se connecter à son OneDrive, on entre ses informations d'Office 365, soit son numéro de DA, suivi de arrobas Il faut ensuite entrer son mot de passe du Cégep. Le document est alors transféré dans son OneDrive dans un répertoire au nom de l'application. Une fois l'action complétée, on peut fermer Office Lens et ouvrir son Teams sur son cellulaire, sa tablette ou son ordinateur. On va dans Devoir, on ouvre le devoir dans lequel il faut remettre le manuscrit, on clique sur Ajouter un travail, on sélectionne OneDrive. Dans la fenêtre OneDrive, on navigue dans le répertoire Office Lens, on sélectionne le travail, enfin on appuie sur Remettre. Et voilà, le travail est remis. Enfin, il est possible de consulter et de gérer ces documents de OneDrive via le Office 365 du Cégep. Pour y arriver, il faut simplement ouvrir Office 365, cliquer sur OneDrive et aller dans le répertoire Office Lens. Il est à noter que OneDrive est un excellent endroit pour déposer ces documents. Ils sont accessibles de partout et sur n'importe quel appareil, via l'application ou un navigateur Web.